L'arrivée telle une rockstar de Pep Guardiola à Manchester City n'est pas le fruit du hasard. Une ambiance électrique, des applaudissements et cris à en faire trembler l'estrade. Mais sa présentation officielle, Guardiola avait déjà conquis les supporters des Sky Blues. Trois semaines plus tard, l'ancien coach barcelonais n'a pas seulement séduit les fans, mais bel et bien tous ses soldats. C'est tout simplement le meilleur coach du monde. Les systèmes qu'il est en train de mettre en place sont incroyables. L'intensité qu'il apporte dans les entraînements nous permet d'aborder la saison sereinement. Delph semble être tombé amoureux de son nouveau coach qui visiblement dégage une aura unique en son genre, tout comme la patte qu'il laisse sur son passage. Une philosophie de jeu bien à lui, reconnaissable entre mille. Le jeu du Bayern s'est vu métamorphosé à son arrivée. Les Bavarois ont roulé sur la Bundesliga ces trois dernières années. Mais attention, la première ligue a ses secrets. En Espagne, c'est un jeu différent. Vous avez deux équipes qui dominent le championnat et les autres ne peuvent pas vraiment rivaliser en termes d'argent, d'effectifs et par conséquent en termes de palmarès. L'Angleterre, c'est un autre monde. Les premiers ont assez d'argent pour investir dans de bons joueurs. Je ne dis pas que c'est mieux qu'en Espagne, en Italie ou en Allemagne, mais la concurrence est plus forte. Guardiola le sait sûrement, mais il s'en rendra compte au fil des matchs. Pep va donc découvrir la complexité d'un, sinon du meilleur championnat au monde, sa férocité et ses longs ballons vers l'avant, bien loin du tiki-taka espagnol. Des terrains inconnus, mais quelques visages à qu'il connaît bien, pas si loin de l'Etihad Stadium.